Vous avez opté pour le certificat électronique valid eSign. Vous avez procédé à l'ensemble des étapes pour obtenir votre certificat. Inscription et enregistrement en ligne, constitution du dossier, dépôt du dossier en agence. Vous avez bien récupéré votre certificat auprès de l'agence de votre choix et vous vous demandez maintenant comment vous allez procéder pour la mise en service de votre certificat c'est très simple. Voici des étapes à suivre pour rendre votre certificat opérationnel. Téléchargement, Installation, Test. Connectez-vous sur le site web online.beridesign.ima. Accédez à la rubrique « Support », puis cliquez sur « Téléchargement ». Vérifiez le numéro de commande sur l'étiquette de votre clé. Si le numéro de commande indiqué sur l'étiquette commence par la lettre A, Téléchargez le kit « SafeNet » qui correspond à votre système d'exploitation. Sinon, téléchargez le kit « Classic client » qui correspond à votre système d'exploitation. Après avoir finalisé le téléchargement de votre kit, vérifiez si votre clé est bien débranchée. Maintenant, vous pouvez commencer à installer votre kit. Cliquez sur le fichier d'installation, puis sur « J'accepte » pour lancer l'installation. L'installation a été effectuée avec succès. Test du bon fonctionnement du certificat. Insérez la clé et vérifiez si la LED ne clignote pas en vert. Ouvrez le navigateur Internet Explorer. Cliquez sur « Outils », puis « Options Internet », puis cliquez sur « Contenu », puis « Certificat ». Vérifiez si votre nom est bien affiché au niveau de l'onglet « Personnel », puis cliquez dessus. Pour s'assurer que votre certificat est valide, cliquez sur « Chemin d'accès de certification ». Il vous est désormais possible d'utiliser votre certificat électronique Berid eSign en utilisant le code PIN pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à consulter notre site web online.bellidEssign.ema pour télécharger les guides BeridIsign ou nous contacter au 08 02 00 60 60. Nos équipes se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. BeridISign la garantie d'un échange électronique en toute confiance.